J'ai commencé le piano à 16 ans, ce qui est très rare pour un, un pianiste concertiste. Je voulais être basketteur au départ. Ça n'a pas fonctionné. Je me suis blessé à l'âge de 15 ans et demi. Je suis tombé sur un prof par hasard et ce professeur a changé ma vie. Il m'a ouvert la porte vers cet univers d'improvisation que je ne connaissais pas. J'étais juste mis devant une évidence comme si enfin j'ai trouvé ma place, et que les choses avaient un sens. Moi je considère que je suis plutôt le véhicule de la musique, que l'inverse. Pour moi la musique est partout, comme la beauté est partout, comme la poésie est partout, comme l'amour est partout, si on sait vraiment bien regarder, bien observer, bien être présent.